Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. nous allons voir ou revoir comment mettre un texte en 3D sur une photo. Donc pour obtenir ce type de résultat, donc voilà j'ai créé un petit panneau, euh, un petit peu les ombres pour rendre ça un tout petit peu plus réaliste. J'ai créé deux calques, un calque photo et un calque avec donc, le texte. Donc nous allons tout de suite essayer de, de reprendre ce type d'éléments. Donc pour cela je vais ouvrir un nouveau document. Je vais importer la photo que, euh, que j'ai téléchargée qui doit être sur mon bureau. Donc ça c'est une photo libre de droit qui vient de Wikipédia. C'est une photo donc, sur un, les monuments grecs. Je vais également télécharger euh, un, le fichier avec la, la texture pour le panneau. Voilà, j'incorpore tout ça, que je mets ça, je mets ça sur le côté. Donc là, ben, je vais appeler ça ce calque. Euh, hop, ça va être photo. Et après, le calque, je vais mettre texte 3D. Voilà. Donc cet élément-là, je le prends, c'est-à-dire je le coupe. Donc je fais je vais dans Fiche euh, édition, couper. Je verrouille la photo. Alors avant de verrouiller la photo, je vais adapter les dimensions de mon document aux dimensions de ma photo comme ceci voilà c'est réglé maintenant je peux verrouiller ma photo je n'ai plus à y toucher et je vais coller ma texture donc sur ici euh, mon texte 3D je vais réduire un petit peu tout ça clac comme ceci donc je zoome et je vais donc utiliser l'outil euh courbe de Bézier pour tracer mon petit panneau de bois, donc d'ici à ici en essayant de bien caler d'être calé par rapport à la perspective, voilà, je vais mettre un fond blanc, je vais tout de suite taper mon texte et le mettre en perspective donc là je vais mettre bah, comme tout à l'heure, c'était marqué à vendre je vais mettre à vendre alors j'ai oublié d'activer ce petit logiciel là voilà qui vous permet de voir les raccourcis clavier donc je vais mettre à vendre euh, j'ai oublié de le mettre en majuscule. c'est pas grave nous avons ici dans texte la possibilité de modifier la casse a posteriori voilà à vendre je vais choisir une police alors qu'est ce que je vais choisir euh, au hasard voilà frissant et je vais mettre ça en semi bold mon texte est choisi, je vais le réduire en cliquant sur contrôle et en cliquant sur la flèche et en glissant comme ceci voilà je duplique le texte, on sait jamais si je veux le, si je veux le remodifier plus tard alors maintenant il faut que je transforme le texte en chemin donc rien de, rien de plus simple, hein, je vais ici dans éditer les nœuds et j'ai ici convertir les objets sélectionnés en chemin, ou alors je fais Maj-Ctrl-C Allez hop Maj-Ctrl-C, donc à ce moment là vous voyez chaque élément est séparé, il faut les combiner, donc avec la flèche noire je sélectionne tout mon texte, ici on voit bien que c'est un groupe de 7 objets en bas, et bien j'ai qu'à faire CTRL-K qui, qui sert en fait à combiner, voilà, les différents objets, et maintenant je n'ai plus qu'un seul chemin de 98 nœuds je peux maintenant utiliser la courbe de Bézier. Alors, il est important de bien commencer ici. C'est-à-dire que je clique ici, je déplace de, euh, pour faire le deuxième point à cet endroit-là. Je suis un petit peu à la perspective comme ceci. Hop Oh là là, zut <rire> J'ai mis un point en trop. Bon, c'est pas grave. Je sélectionne le point et je fais supprimer en tapant sur le clavier euh, numérique. Et là, il y a des poignées qui ont été créées. Alors, pour supprimer les poignées, on appuie sur CTRL et sur la poignée. Vous voyez, donc là, CTRL, je clique et la poignée disparaît. Ou alors, je peux tout sélectionner et rendre tous les nœuds durs. Voilà. Alors, pourquoi il est important de commencer ici Parce que, on va dire que c'est le point de départ de ma perspective. Donc, c'est-à-dire qu'il va commencer le A ici et il va le tordre poursuivre selon euh, ce chemin, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. Si j'avais fait le premier point là et le deuxième point ici, ben, il aurait commencé dans l'autre sens, c'est-à-dire que A aurait été là et on aurait eu à vendre dans le sens vertical. Bon, j'espère que j'ai été clair. Donc je sélectionne les deux objets. Donc celui-là doit toujours être au-dessus de mon texte, hein, pour bien voir. Voilà, je vais mettre ça en rouge. Je sélectionne donc cet objet, avec Shift je sélectionne mon texte, et je vais dans Édition, euh, pardon, dans Extension, Modifier le chemin, pop, pop, pop, et je fais Perspective. Et là, euh, alors qu'est-ce que j'ai fait Alors j'ai un objet qui est groupé, exact, ça doit être à vendre, qui est groupé, donc il faut le dégrouper. Alors le dégrouper, on clique ici, ou maj Ctrl G, tac. Donc là, je vérifie, je sélectionne à vendre. Voilà, c'est parfait. Extension, modifier le chemin et perspective. Et là, si tout va bien, ça fonctionne impeccable. Donc je le place peut-être un petit peu mieux, comme ceci. Alors pour la forme, je vais réaliser les ombres. Donc c'est très simple. Hein. Là, on a une ombre qui est dans ce sens-là. Eh on n'a qu'à reproduire l'inclinaison approximativement hop comme ceci je vais ici faire une petite ombre également voilà clac je vais avec la pipette récupérer une couleur très sombre alors je vais combiner ces deux objets, donc Shift, je sélectionne les deux objets, et Ctrl K, hein, comme on a vu tout à l'heure, ça, ça correspond à combiner, hop, ce qui me permet maintenant de les positionner avec ici, en cliquant sur la flèche, ou F1, de le descendre euh, en arrière-plan tout simplement, je vais diminuer son opacité, alors, je vais diminuer de cet objet là, ouais c'est bien les ombres, hein. j'avais... Ah non non non je me trompe là je suis sur les calques excusez moi il faut que j'active alors je vais tout fermer hop c'était ici le panneau voilà remplissage et contour c'est ici que je baisse l'opacité j'oublie pas de supprimer le contour clac et je vais mettre un petit flou ça c'est magique ça permet vraiment de bien de bien intégrer les éléments on va dire que c'est bon donc là je vais déplacer ça délicatement comme ceci oh, c'est peut-être un peu trop je vais zoomer pour avoir plus de finesse alors si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant parce que les flous sont des flous vectoriels donc ils demandent beaucoup de ressources il suffit ici d'aller dans affichage mode d'affichage et d'activer contour alors c'est pas ça que j'aurais dû faire c'était pas contour c'était sans filtre, voilà, ce qui permet de travailler, de déplacer, et si on a besoin de voir ce que ça donne, on fait CTRL 5, une fois, deux fois, et là on voit ce que ça donne. Déplacer encore un tout petit peu, voilà, c'est bon. Voilà, ça s'intègre un petit peu mieux. Euh, je vais donc sélectionner le panneau blanc qui est vraiment trop blanc. Euh, je vais peut-être lui donner une petite couleur, la jaune, ouais, c'est pas trop mal. Donc je groupe, je sélectionne cet objet, je le groupe aussi, voilà, je vais le faire placer au premier plan, tac, je vais cloner euh, ici là, mon, mon panneau blanc en cliquant ici, ou Alt D, je sélectionne ces deux objets, je fais un clic droit et je fais définir une découpe. On peut aussi trouver définir une découpe alors que je me souvienne. Voilà, découpe, définir une découpe. Alors, il faut maintenant rentrer dans mon groupe. Vous voyez en bas, on a groupe de un objet découpé dans calque texte 3. Donc si je double-clique, je rentre dans mon groupe et dans, mon, dans ma découpe, et je peux déplacer ma texture. Et là, je peux l'adapter, tac, tranquillement, comme je le souhaite. Alors, je clique à l'extérieur plusieurs fois pour sortir de ma découpe. Je vais diminuer son opacité, voilà, de façon à avoir un peu de texture, un petit peu. Et je vais descendre euh, cet objet, alors pas tout en bas, mais un petit peu comme ceci. Voilà. Voilà donc comment intégrer un texte en perspective dans une photo. J'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.